Tout au long de la construction, tu reçois des newsletters avec des photos pour suivre l'avancée du chantier. Et puis à un moment, tu y vas, sur le chantier. Environ 8 mois avant la livraison, il y a la visite cloison. Ça permet de bien se rendre compte des volumes. T'en profites pour vérifier les arrivées d'eau, pour notre fameuse buanderie, d'ailleurs. L'emplacement des interrupteurs. Ça paraît stressant comme ça, mais nous, on n'avait rien à redire. On prenait des mesures de toutes les pièces, on ne voulait plus partir. Ah si, ça nous a permis de faire le point avec notre cuisiniste, qui a pu nous faire des plans sur mesure. Et environ un mois avant la livraison, ben c'est la visite de pré-livraison. Là, l'appart est presque fini. L'objectif, c'est de vérifier que nos choix décoratifs ont été bien respectés. On était tellement impatients. En rentrant, on a commencé les cartons directs.